Salut tout le monde, je m'appelle Jeffrey et dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer avec la modélisation de nos guns. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à modéliser une pièce assez particulière tout simplement parce qu'il s'agit euh, d'un fil métallique. Cette pièce est particulière tout simplement parce que la primitive de base que nous allons utiliser ne sera ni un cylinder ni un cube comme dans les vidéos précédentes, mais sera en fait euh, une paf, donc une curve. Alors je disais que c'est cette pièce que l'on va réaliser, cette pièce métallique qui se trouve ici. Cette vidéo contiendra probablement quelques timelapses, tout simplement parce que réaliser cette forme spirale sera assez compliqué. Ce sera aussi une manœuvre assez complexe pour la réaliser en, en peu de temps. Donc pour ne pas vous perdre de temps, j'ai décidé de mettre un timelapse quand même sur, une par sur certaines parties. Donc on va importer cette fameuse curve dans Shift A, on part dans les curves, et on va utiliser la PAF. On va skier. Et on va faire G. On zoom. Et on va skier encore. On va faire G. Nous allons faire une rotation sur l'axe des Z de 90 degrés. Donc RZ 90 degrés du pavé numérique. On va aller en wireframe et on va placer cette première curve ici. Là. On revient en solide et on repart euh, bah, on reste en objet mode et en objet mode euh, dans les paramètres de la curve euh, vous allez venir ici là dans géométrie et euh, nous on va s'intéresser beaucoup plus au bevel donc je vais d'abord appuyer à toucher slash pour placer euh, PAF au premier plan et nous allons augmenter le fart diff afin de pouvoir augmenter l'épaisseur de nos PAF. Vous que là maintenant on a de l'épaisseur. On va pousser à toucher slash pour faire revenir les autres éléments de la scène et on va aller en wireframe afin de pouvoir vraiment euh, visualiser nos PAF. On va venir ici augmenter l'épaisseur et on va faire j afin de placer ça là. On va encore un peu monter l'épaisseur comme ça. Je pense que là c'est plutôt bon. On voilà, va juste faire un petit euh, G pour placer ça vraiment ici. Ok, on va revenir en solide et nous allons euh, à présent cacher notre image de référence. Donc là, on la cache et on va aller en vue dessus. Dans 7, on va aller en Edge Mode et on va aller en Wireframe. Bon, là, comme ça, on va maintenant faire une extrusion. Euh, comme ça dans E, pour pouvoir créer une sorte d'arrondi euh, là, comme ça, et on va maintenant revenir en, en vue de face, en vue de face, euh, nous allons extruder, alors en wireframe d'abord, nous allons euh, déplacer ce artistes comme ça vers le haut, donc pour déplacer c'est la touche G, ça et avec encore. donc on va escruider en vue de face et on va arriver ici on part sur la vue de dessus et on va escruider donc escruider en encrant en cherchant à y mettre des arrondis donc ici on arrange un peu on, on arrange un peu cet arrondi et là et là on vient ici on déplace comme ça comme ça on part sur la vue de face, toujours en frame on regarde si ça correspond bien. Si ça ne correspond pas, on fait C pour sélectionner tous les vertices là. Et on déplace un peu comme ça vers le bas. En solide, on regarde à quoi ça ressemble. Ok. On repart sur la vue dessus et on va extruder. Donc, on extrude comme ça. On extrude. Et on arrive là. On repart en vue de face, on revient en solide et on va aller en vue de profil donc CTRL-3 ou alors 3 tout simplement si vous voulez on va euh, excruire E on excruire encore E ici si on de mer l'arrondi comme je vous l'ai dit précédemment et on déplace comme ça il faut au moins que nos euh, paf puissent euh, être plus ou moins collé à euh, plus ou moins collé au manche de nos pistolet donc on recule un peu ici comme ça et comme ça Alors on part sur la vue de face Et on va euh, arranger ici Donc euh, on fait comme ça Ici on va faire G Alors on sélectionne ce point On va faire G Là là Ici On va faire G On place nos vertices comme ceci Comme ça Voilà, bon, on vient de faire le premier détourage. Là, c'est pas mal. Donc, euh, pour la suite, je ferai sûrement ça en, en time-lapse. Et nous allons continuer avec la modélisation du second film métallique en utilisant la même méthode. Euh, on va passer en time-lapse. Pour réaliser facilement la forme qui se retrouve ici en haut, nous allons sélectionner notre curve. Nous allons aller en Agent Mode et en Agent Mode, on va sélectionner ces deux vertices. On va s'assurer ici en haut que ce soit bien Media Point qui soit activé. Et nous allons euh, euh, tout d'abord cacher l'image de référence, mais c'est pas nécessaire. Reférence ici, On va aller en vue de profil et on va extruder dans E. Et ensuite on va faire R Z comme ça Bon, ici on peut les faire les mettre là en bas ici également on va faire E Z comme ça ensuite R Z RZ e, Z R, Z e, Z IRZ RZ comme ça. voilà ben là en vue de face, on a ça, c'est plus ou moins conforme. On peut faire comme ça. Si la hauteur est trop grande, on select. On peut activer le proportional editing avec O. Et on déplace un peu comme ça, euh, vers là-bas. C'était tout pour ce tutoriel. Merci d'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de la partager aux amis et de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Bye bye.